Toujours à les fractures de plateau tibial postérieur sont des fractures difficiles à prendre en charge. Ces fractures, qu'elles soient postéromédiales ou postérolatérales, sont courantes et se produisent le plus souvent dans le cadre des fractures bicondyliennes de plateau tibial. Une fracture de plateau postéromédial s'observe dans plus d'un tiers des fractures bicondyliennes lors d'évaluations par dans La prise en charge de ces fractures fait l'objet d'un débat sur les approches chirurgicales ou les voies d'abord et les méthodes de synthèse, car ce sont des fractures difficiles à réduire et à stabiliser. Le récent essor de l'exploration et de la synthèse de ces fractures par des approches et des voies d'abord postérieures telles que la voie d'abord postérieure directe, la voie du Burke, la voie de l'Obenhauer ou encore la voie d'abord de Frosch a permis aux chirurgiens de s'attaquer aux fractures du plateau tibial postérieur avec plus de précision. Cependant, ces approches postérieures sont exigeantes sur le plan technique et dans cette vidéo, on vous expose certaines voies d'abord postérieures telles que la voie d'abord postéro-interne et postéro-externe en décubitus ventral et la voie d'abord de froche permettant à la fois le synthèse du plateau tibial externe et du plateau postéro-externe. Bonjour, aujourd'hui on va voir les bases anatomiques des voies d'abord postérieures du genou permettant l'ostéosynthèse d'une fracture de plateau tibial postérieur. Alors, on va commencer par la voie d'abord postéro-latérale. Et on a marqué les repères anatomiques. On a ici la tête du péroné. Ici, c'est la diaphyse du perronné, l'interligne articulaire et on a tracé notre ligne d'incision. Après avoir incisé la peau et le tissu cellulaire subcutané il faut faire très attention parce que le premier danger qu'on rencontre dans cette voie d'abord, c'est le nerf fibulaire commun le nerf sciatique proplitique externe qu'on le voit ici. On va essayer de le et de l'écarter latéralement. Ici on reconnaît le muscle gastrocnémien latéral qu'on va l'écarter médialement. Alors après avoir écarté le nerf sciatique proplitique externe de côté latéral et le muscle gastrocnémien latéral écarté médialement donc on se retrouve avec ici c'est le muscle solaire et là c'est le muscle poplité alors un danger au niveau de cette voie c'est l'artère tibiale antérieure cette voie postérolatérale il est très limité du fait de la présence de, de cette artère tibiale antérieure qui va émerger à peu près à 4 cm ou 4,5 cm sous le plateau tibial et à peu près 3 à 3,5 cm de la tête du fibula. Alors là on a le muscle solaire, on voit ici l'arcade du muscle solaire et juste en dessous on a l'artère tibiale antérieure qui est une branche de l'artère poplitée, et cette artère tibiale antérieure qui va regagner par la suite la loge antérieure de la jambe on le voit ici il passe sur le muscle poplité qui est là et en dessous du muscle solaire donc on l'a coupé ici pour voir cette artère elle est là Ici on reconnaît une petite artère, c'est l'artère inférolatérale du genou qu'il faut ligaturer au cours de cette voie d'abord pour éviter le saignement. Alors là on a les vaisseaux tibiales antérieurs, là c'est le muscle solaire qu'on a coupé. Ce muscle solaire prend attache sur le tibia et sur la face postérieure, deux fibula que je palpe ici avec ma pinces. Donc les le vaisseaux tibial antérieurs passent sous le muscle soliaire et sur le muscle poplité que je palpe ici. Alors après avoir rigidé le muscle poplité, on est directement sur la capsule articulaire qu'on a ouvert ici. Et On a fait l'arthrotomie sous-miniscale. Voici donc le minisque, et on pourra voir donc le plateau tibial ici. Donc, voici le plateau tibial postérieur, postérolatéral, et ici c'est le minisque. Donc on aura un espace on pourra poser notre plaque d'ostéosynthèse à ce niveau là bien sûr une petite plaque parce que là on est limité par la présence de l'artère tibiale antérieure ici donc voilà euh, maintenant notre plaque est posée à la face postérolatérale du plateau tibial bon j'ai pas de plaque c'est juste une pièce métallique euh, pour vous montrer donc voilà à travers cette voie d'abord on pourra faire la réduction d'un fragment euh, postéro latéral du plateau tibial qui n'est pas accessible par les voies conventionnelles on pourra également faire un relèvement d'un tassement cartilagineux euh, postéro latéral donc on va maintenant faire des images scopiques pour vous montrer le positionnement de notre plaque. Donc voici le positionnement de notre plaque. Généralement il s'agit d'une petite plaque, une plaque euh, type euh, radius distal, qu'on pourra poser ici. Ça c'est une radio de face, on va essayer maintenant de faire une radio de profil. Donc voilà notre plaque euh, sur le profil bien positionné sur la face postérieure, postérolatérale euh, du genou. Alors maintenant, on va essayer de faire une petite récapitulation concernant cette voie d'abord postérolatérale euh, du genou. Et donc après incision de la peau et du tissu cellulaire succutané, le premier élément qu'on rencontre c'est le nerf fibulaire commun ou le nerf c'est un externe qu'il faut l'isoler. Donc il faut le neurolyser et l'isoler de côté euh, ou l'écarter de côté externe. Et de côté interne, on a le muscle gastrocnémien latéral qu'on va l'écarter de côté médial. On a ensuite le muscle soleillaire et le muscle poplité. Il faut chercher les vaisseaux tibiaux antérieurs. Ils vont passer sous l'arcade du muscle solière. donc on les voit ici donc voici les vaisseaux tibiales antérieurs. ensuite en haut de l'incision on va trouver l'artère inférolatérale du genou qu'on a coupé et ligaturé et ensuite il faut Ruginer sur le muscle poplité, faire une incision ici transversale et on va se retrouver au niveau de l'interligne articulaire et faire ensuite l'arthrotomie sous-miniscale. Donc après on aura accès au plateau tibial et à la face postérieure postéro de ce plateau donc on pourra glisser notre plaque ici maintenant on va essayer de voir une voie d'abord très intéressante c'est la voie d'abord postéro-médiale cette voie d'abord s'intéresse à synthèse des fractures de plateau tibial avec un fragment postéro-médial alors, pour les repères anatomiques, on a dessiné ici le bord postérieur du tibia. Là, c'est le bord médial du muscle gastrocnémien médial. Et on va faire l'incision entre ces deux repères anatomiques. Et cette voie d'abord, on pourra le faire en ducubitus ventral. Alors Après avoir incisé la peau, le tissu cellulaire succutané et le fascia, on reconnaît ici le muscle gastrocnémien médial. Et de côté latéral, on a le tendon du muscle semi-membraneux. Alors on va écarter le muscle gastrocnémien de côté latéral et le semi-membraneux de côté médial. Donc, on reconnaît le muscle poplité, qu'on va essayer de l'inciser et le détacher en supériorité pour exposer la face postéro-médiale du tibia. Donc, après avoir régénié le muscle poplité ici en haut et le muscle soliaire en bas, on a accès à toute la face postéro-médiale du tibia qu'on le voit parfaitement ici. J'ai également accès à travers cette euh, voie d'abord à la colonne euh, latérale que je palpe ici par ma spatule. Donc voilà, on pourra placer la plaque à ce niveau-là, donc euh, lors de l'osteosynthèse, par exemple, d'une fracture euh, du plateau tibial avec un fragment euh, postéro-médial. Donc on va faire maintenant une image scopique pour essayer de, de voir le positionnement de notre plaque. Voilà une image scopique montrant le positionnement de la plaque de sur-synthèse euh, posée par voie d'abord postéro-médiale. Maintenant on va essayer de faire euh, une euh, image scopique euh, de profit. Euh, donc voilà le positionnement de la plaque vue de profit bonjour aujourd'hui on va voir une voie d'abord permettant la réduction et l'ostéosynthèse d'une fracture de plateau tibial postéro externe il faut savoir que les fractures de cette région ne peuvent pas être traitées de manière adéquate en utilisant une approche Latéral ou entérolatérale, parce que les fragments sont souvent cachés par la tête fibulaire. Et par conséquent, elles sont difficiles à réduire et à fixer. Pour pallier à ce problème, une approche postérolatérale a été décrite par Lobenhauer. Dans cette approche, on fait une ostéotomie fibulaire et un détachement de la capsule articulaire et des ligaments tibio du plateau tibial latéral pour permettre l'exploration de la surface articulaire postérolatérale du tibia. Cette approche de Levenhaven offre une bonne vision de l'angle postérolatéral du plateau tibial. Mais au dépend d'une grande agression de coin postérolatéral. Et pour cela, on va décrire cette approche différente. C'est une approche postérolatérale, où la voie d'abord du froche, qui permet la réduction et la fixation sans ostéotomie de la tête fibulaire. Alors, on a tracé les repères anatomiques. Ici, c'est la tête du péroné, la patella, tubercule du gerdi. Ici, c'est l'interline articulaire et l'incision cutanée et postéro-latérale d'environ 15 cm de long. La tête du péroné sert de repère anatomique. L'incision commence 3 cm au-dessous de l'interline articulaire il suit le péroné dans une direction distale. Alors après l'incision cutanée et succutanée et avant de disséquer le creux poplité, une arthrotomie latérale standard est réalisée. Le tractus iliotibial est incisé de côté dorsal Ici, fibres sont détachées du tubercule du gerdi. Alors ensuite, on va pratiquer une arthrotomie sous-miniscale permettant d'accéder au plateau tibial externe. Donc voilà, Donc, on a surélevé le minisque et on a un bonjour sur le plateau tibial externe. Que je palpe ici avec ma spatule. Donc si on a une fracture de plateau tibial externe associée à un fragment postéro-externe, donc on pourra accéder à ce fragment à partir de cette voie-là. Mais la manipulation du fragments postéro-latéraux est rarement couronnée du succès en utilisant cette approche latérale seule, car le péronné et les fortes structures ligamentaires et tendineuses du coin postéro-externe du genou empêchent la réduction de ces fragments. Et par conséquent, dans la plupart des fractures de plateau tibial postéro-externe, une exposition postérolatéral supplémentaire est nécessaire. Donc les deux approches qu'on vous voyez ici sont réalisées à travers une seule incision cutanée. C'est la voie d'abord de Froche. Alors avant de faire la dissection de la fosse poplité pour accéder au fragment postérolatéral, il faut d'abord neurolyser le nerf sciatique poplité externe ou le nerf péronique aux main qui passe ici sous le tendon du muscle biceps fémoral. Donc voici le tendon du biceps fémoral. Ici c'est la tête fibulaire et ici c'est le nerf sciatique poplité externe qu'on a neurolysé. Ensuite il faut trouver l'intervalle entre le muscle soliaire et le muscle gastrocnémien, ou le chef latéral du muscle gastrocnémien, qu'on le voit ici. Donc après une du nerf sciatique compliqué externe, qui sera écarté et protégé sur un lac, on va passer entre le chef latéral du muscle gastrocnémien et le muscle soliaire. À ce niveau donc voilà donc l'intervalle entre ces deux muscles ici donc voici le chef latéral du muscle gastrocnémien ici on voit les vaisseaux poplités l'artère et la veine poplité à ce niveau là donc on va écarter le chef latéral Du muscle gastrocnémien par un écarteur de l'angèle permettant ainsi de protéger les vaisseaux poplités. Et ensuite, on va inciser le muscle solaire et le détacher de la face postérieure du péroné. Donc euh, voilà le chef latéral du muscle gastrocnémien qui est écarté ici soigneusement pour protéger les vaisseaux poplités. On va juste essayer de faire une rotation interne pour mieux voir. Donc ici c'est le muscle solaire et là c'est le muscle poplité. Voici L'arcade du muscle solaire et l'engagement des vaisseaux poplités dans cette arcade. Donc voilà, après euh, détachement du muscle solaire de ses insertions sur la face dorsale du péronée, on va écarter le muscle poplité médialement et on aura donc accès au fragment postéro-latéral du plateau tibial. Donc voilà, comme vous voyez, on arrive à voir le plateau tibial postéro-externe à ce niveau. Donc on pourra mettre une petite plaque, une plaque par exemple de radius distal, à ce niveau-là. Alors comme vous voyez, cette voie d'abord... Et à travers une seule incision cutanée, nous donne deux fenêtres. Une fenêtre latérale, ici, nous permet de poser une plaque d'ostéosynthèse latérale. Et une fenêtre postéro-externe, ici. Et à travers cette fenêtre, on pourra réduire les tassements et les déplacements du plateau postéro externe et même poser une petite plaque ici.